Alors, c'est avec une grande joie que j'accueille Janvier. Janvier, c'est euh, plein, plein de casquettes. D'ailleurs, aujourd'hui, tu n'as pas ta casquette, mais Janvier, c'est vraiment euh, un expert. Ça fait plus de 10 ans qu'il est sur le web et il a auto-édité des livres. Il a édité des livres avec euh, euh, Erod, je ne sais pas si vous vous souvenez de YouTuber, si vous avez suivi. Donc là, dernièrement, il a publié marketing vidéo avec Max, Maximus. Il travaille chez Orange. Euh, et euh, il est l'auteur du euh, blog janvier.info. Voilà, c'est pour vous donner déjà une idée du personnage. Donc, Jean-Janvier, euh, si tu veux bien te présenter un peu plus, qu'on en sache un peu plus sur euh, ce que tu fais en dehors de ce que j'ai dit, quoi en plus de ce que j'ai dit. Ouais. En tout cas, merci d'être là. Salut Lingen, effectivement. Donc, ça, c'est mes activités le week-end. Et puis, aujourd'hui, là, on fait l'interview un mardi matin, très tôt, hein, 8 h. Donc, forcément, <rire> je suis au boulot chez Orange. Donc, je suis chef de projet web chez Orange cinq jours par semaine et deux jours par semaine, en fait, le samedi et le dimanche, je, je m'occupe, en fait, d'une chaîne YouTube, d'un blog, comme tu le disais, et puis de temps en temps d'écrire des livres. Donc, on n'écrit pas tout le temps des livres. Et mes sujets de prédilection, c'est autour, on va dire, des nouvelles technologies, de l'informatique et du marketing digital, des choses, en fait, que je côtoie dans mon job quotidien chez Orange. Donc, euh, comme tu le disais, je fais ça presque depuis 15 ans. Je le fais avec passion, euh, voilà, et j'aime aussi bien ce que je fais dans mon job euh, aussi bien que ce que je fais le week-end, et c'est là où, en fait où je trouve mon équilibre. Et euh, tu parlais du livre qu'on vient de sortir avec Max Maximus, Marketing Vidéo. La vidéo, c'est un truc sur lequel je suis à fond depuis, on va dire, fin 2016, quand j'ai sorti effectivement YouTubeur. C'est un média qui permet en fait d'apporter de l'humanité euh, à sa communication. C'est un média qui me permet moi d'être régulier. J'ai réussi grâce à ça à être plus régulier qu'avec le blogging parce que derrière, il y a des interactions, il y a des rendez-vous. Euh, donc, euh, bah, je suis content de faire ce petit podcast euh, en audio et puis en vidéo avec toi aujourd'hui pour Génial. cela. Écoute, euh, Jean-Baptiste, euh, on, va, on va parler de beaucoup de choses. Euh, on va parler de beaucoup de marketing vidéo et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent jusqu'à la fin, on va parler un peu plus aussi des coulisses, de bah, comment tu gères ça, parce que quand on te voit sur le web, on a l'impression que tu as vraiment deux jobs à plein temps, euh, donc ça c'est impressionnant. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est ton expertise hein, à travers ce livre vraiment euh, quoi que je vous recommande, parce qu'il y a vraiment, il y a combien de pages, il y, a, il y a presque 400 pages de conseils, c'est bien découpé, c'est clair, c'est facile à à lire, ça va droit au but. Il y a des euh, euh, vidéos en complément, des liens en ressources, c'est illustré, c'est vraiment euh, chouette. Et euh, bah moi, je me suis permis, bah, comme euh, au restaurant, hein, de prendre ce qui me plaisait à moi, ce qui plaît à, à à mon audience, et pour euh, vraiment tirer de, euh, en tirer les meilleurs conseils de ta part. Donc la question que beaucoup de gens se posent, c'est euh, bah, comment on fait pour bien référencer ces vidéos. Ok, j'ai une chaîne YouTube éventuellement Facebook ou LinkedIn, mais principalement YouTube, comment je fais pour que mes vidéos soient le plus vues possible euh, si, si les gens ont un peu des compétences en SEO sur le web, c'est un peu les, les mêmes recettes, mais avec une partie euh, sur la qualité du contenu un peu plus importante. C'est-à-dire que quand tu publies une vidéo sur YouTube, Google euh, va avoir des indices supplémentaires que Google n'a pas sur un site web. Quand tu es sur YouTube, il peut savoir, Google, le temps que ton audience reste dans la vidéo, l'engagement qu'a eu l'audience avec ta vidéo, c'est-à-dire le nombre de commentaires, le nombre de likes. Et bien sûr, comme en SEO, là, c'est pareil. Il, il faut faire du contenu qui soit en lien avec les recherches des internautes, c'est-à-dire euh, bah, identifier un petit peu euh, les, les termes de recherche qu'ils vont effectuer. Si on prend euh, YouTube, par exemple, euh, quelque chose qui est très populaire, c'est au niveau des, des tutoriels. Alors, il faut trouver, on va dire, sa niche. Tout ce qui est tuto beauté, euh, conseils, maquillage, etc. auprès d'une cible plus féminine, ça va cartonner. Tout ce qui va être euh, tuto high-tech, comment se servir d'un smartphone, comment, euh, je sais pas, faire un montage vidéo. À chaque fois, c'est répondre à la question comment faire et le faire dans sa spécialité. Parce que si tu le fais pas dans, dans ton thème de prédilection, eh bien, tu n'auras pas l'engagement souhaité sur ta vidéo. Les gens vont tout de suite voir, entre guillemets, que tu es un imposteur, que tu ne maîtrises pas ton sujet. Et donc, les métriques d'engagement, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans, au niveau de, de YouTube, c'est le, le temps passé, en anglais, le watch time. Si les gens restent longtemps sur ta vidéo, si les gens consomment au moins 50% de la vidéo en moyenne, bah, au départ, quand tu pousses ta vidéo, tes abonnés la reçoivent, euh, tu vas avoir un, un effet de trafic qui est lié au, à tes notifications, si les gens ont activé la cloche, etc. Mais vraiment, ce qui va donner le plein potentiel de ta vidéo, c'est quand tu vas voir ces métriques d'engagement euh, qui vont correspondre à des termes populaires. Euh, et dans le temps, progressivement, et bien, YouTube va un petit peu lâcher les vannes et ta vidéo va plus en plus ressortir dans les résultats de recherche par rapport à des recherches populaires en lien avec ta vidéo. Également très important, c'est les suggestions de vidéos qui apparaissent sur la colonne de droite de YouTube. Là, on a, on a tendance à ne pas trop euh, penser à ça. Mais c'est une mécanique qui marche aussi. Il y avait un expert produit chez YouTube qui disait que 70% du trafic sur les vidéos de YouTube est drivé par les recommandations. Donc, les grands YouTubeurs qu'on voit qui émergent, en fait, ils ont souvent, comme ils ont réussi à avoir des formats un petit peu dynamiques, ils réussissent par le temps à être comment dire, automatiquement mis en avant dans les suggestions. Et c'est grâce à ça, c'est pas seulement leur d'abonnés, c'est aussi. Grâce à leur engagement sur la vidéo, qui font que la vidéo est promue sur la plateforme. Ouais. Euh, du coup, il y a une petite technique. Je, tu cites Stanislas Leloup, hein, qui participe aussi au, oui. au livre. Euh, lui, je pense qu'il utilise une technique qui est de, de référencer ses vidéos pour certains mots-clés, dont certains youtubeurs. Et donc, par exemple, si je veux être référencé pour toi dans, dans la vidéo là, que je suis en train de faire, ouais. je vais mettre janvier. Euh, deux points, euh, l'expert, euh, l'auteur de marketing vidéo. Du coup, dans tes vidéos, quand les gens regardent dans tes vidéos, il y a plus de chances que ma vidéo apparaisse parce que oui. j'ai utilisé le même mot clé que euh, le nom de ta chaîne. Exactement, en termes de suggestions, c'est une bonne recommandation. Donc, il, il faut se, se caler un petit peu sur euh, le profil de l'audience de YouTube. L'audience de YouTube, elle est assez jeune. Alors moi, mon, mon cas ne va pas très bien marcher parce que je ne suis pas un YouTuber populaire, j'ai 25 000 abonnés. Mais Stan Leloup, lui, 27 000, lui, regardé. Ouais, ouais, 27 000 <rire> donc 2 000 de plus, ça, ça grandit de jour en jour. Ouais. Je crois que j'ai 800 à 1 000 abonnés de plus par mois. Donc, on n'est pas sur une courbe non plus euh, explosive, mais c'est une, une croissance euh, satisfaisante. Stan Leloup, il, il, fait, euh, il fait des, des sortes d'analyses de chaînes ou euh, d'analyses de clash. Et effectivement, il va mettre dans ses titres, je crois qu'il avait fait une vidéo euh, pourquoi Squeezie a tort, euh, Squeezie ou oh, Thibault Inchep, lequel a raison? Parce qu'il y avait eu un mini clash entre les deux. Et donc, sa vidéo, forcément, les gens qui sont abonnés à la chaîne de Squeezie ou les gens qui sont abonnés à la chaîne de Thibault Inchep ou les gens qui font ses recherches sur YouTube, elle va, elle va apparaître euh, comme YouTube, en fait, se base dans son algo aussi par tes préférences de, de recherche des chaînes auxquelles tu es abonné. Quand tu arrives sur une page d'accueil, en fait, chacun a une page d'accueil différente sur, euh, sur YouTube. Si tu fais un sujet sur deux, deux vidéastes qui euh, je sais pas, après, alors, Squeezie, c'est 10 millions d'abonnés, euh, Thibaut Inchep, c'est plus de 5 millions d'abonnés, bah forcément, tu vas intéresser les gens euh, et, et ta vidéo, en fait, elle va se positionner, comme tu disais, en suggestion par rapport aux mots-clés. Mais ça ne marche que si, et ce que fait très bien euh, Stanislas Solou, si. Si ta vidéo, elle est un peu percutante, tu verras les vidéos de Stan Leloup, c'est des vidéos d'analyse qui durent dix minutes. Euh, donc, il a le watch time. Euh, tu quittes pas en plein milieu de la vidéo parce que il arrive, il est très bon en storytelling. Même quand il démarrait ses vidéos où il n'y avait pas une qualité exceptionnelle en termes d'image, de prise de vue, comme il s'est parlé, comme c'est un podcaster comme toi, il arrive à maintenir l'attention de, de, de, son audience. Et forcément, ça, ça, se positionne bien en termes de, de suggestions. Donc. C'est un, un très bon conseil, et, et tu peux aussi, pas seulement sur les noms de youtubeurs, mais aussi sur des choses qui font l'actualité. Dès qu'ils commence à avoir un clash, je sais qu'il y avait eu un clash récemment sur, euh, il y avait une journaliste qui avait critiqué les pratiques de l'ama fâché, qui est une chaîne de désinformation pour, pour la jeune génération. Sa vidéo, elle était euh, bien sur certains aspects, moins bien sur certains aspects. Elle avait notamment... Euh, comment dire, accusé à tort euh, un, un web entrepreneur, Antoine Blanchepison, elle y était allée un peu fort. Euh, et, et donc, ça avait suscité une vidéo-réaction de sa part, avec des arguments. Et euh, bah, tu parlais de Saine Le Loup, avait aussi également ré réagi. La vidéo, en fait, tout ça, tout, tout ce bruit, tout ce clash, a généré, je pense, 3 millions de vues euh, de part et d'autre. La vidéo de la journaliste a fait presque un million de vues. Enfin, ça a été vraiment, euh, ça a créé la tendance euh, par rapport, comme ça, un, un petit clash. Et donc, tu as, as le mélange de... C'est l'actualité sur, sur les fake news, sur la désinformation. On parle d'un grand YouTuber, Lama fâché. Euh, ensuite, il euh, y a Antoine Blanche-Maison qui vient s'y mêler. Il euh, y a Stan Leloup. Donc, ça, fait, euh, ça crée le buzz. Euh, C'est génial. génial. J'ai suivi un peu l'affaire. C'est assez euh, passionnant. Euh, du coup, j'ai envie de te demander un peu sur Facebook. Est-ce qu'il y a une différence Parce que Facebook, depuis quelques années, pousse de plus en plus les vidéos. Est-ce que tu aurais une bonne pratique comme ça à nous donner sur Facebook Parce que. On, voilà, moi je recommande hein, quand on met la, la, sa vidéo sur YouTube, idéalement on remet la même sur Facebook, sauf si on a une équipe pour travailler qui va personnaliser, etc. On met la vidéo sur Facebook. Est-ce qu'il y a autre chose à faire qui pourrait m'aider à être mieux classé avant Oui, alors effectivement, tu, tu l'uploades sur Facebook parce que les gens euh, oublient ça. De temps en temps, ils se disent j'ai publié, j'ai hébergé ma vidéo sur YouTube, je vais juste publier le lien. Si tu publies un lien sur Facebook en général, c'est comme sur LinkedIn, sur les plateformes de réseaux sociaux, ils vont moins booster ton contenu. Ce qu'ils veulent, les plateformes de réseaux sociaux, c'est que tu publies nativement du contenu chez eux. Donc, plus tu as du texte long ou de la vidéo intégrée nativement, c'est-à-dire uploadée, il faut aller dans le bouton télécharger, charger la vidéo, mieux ce sera. Alors, ce qui va créer de l'engagement sur Facebook, c'est le format de, de ta vidéo. Sur YouTube, on privilégie des formats longs. Sur Facebook, il faut imaginer que la vidéo, elle arrive dans la timeline de tes internautes, euh, qu'ils n'ont pas forcément de temps qu'ils n'ont aussi pas le son activé par défaut. Donc, il faut bien penser, dans la mesure du possible, à créer des sous-titres. Donc, soit tu les incrustes, et là, ça demande beaucoup de temps, soit tu peux uploader un fichier euh, sous-titres SRT en langue française qui viendra s'afficher automatiquement quand le son sera désactivé. Euh, donc, format carré, euh, comme ça, alors que YouTube, c'est plutôt format 16 neuvième. Pourquoi carré Parce qu'en bas, tu peux prévoir la zone réservée euh, aux sous-titres. Et puis, en haut, tu mets un titre un petit peu accrocheur. Donc, tu retravailles un tout petit peu ta vidéo. Tu la fais pas complètement euh, différente. Mais ce que tu fais, c'est que tu prends quand même un extrait, un peu les, les moments forts. Donc, si tu l'as uploadé sur YouTube, tu peux aller regarder euh, là où les, vraiment les gens ont interagi, Les commentaires, ça, ça t'aide beaucoup. Si les gens réagissent sur un commentaire particulier, tu dis, bah, ma vidéo sur Facebook, il faut que je la centre plutôt comme les gens n'ont pas trop le temps ou j'ai deux minutes de leur attention. Il bah, va plutôt falloir choisir un des sujets de ma vidéo de, de 10 minutes. Et là, Facebook, en fait, euh, c'est... Les likes, ça marche, mais ce qui est vraiment le plus puissant, parler d'engagement sur YouTube, sur Facebook, ça va être le partage. Donc, ce qui en général fonctionne bien et tu le vois sur ce qui est ce qui, ce qui, ce qui cartonne en termes de vidéos, c'est ce qui est partagé sur ta timeline par tes amis. Donc, faut avoir un petit peu un côté euh, ma vidéo, faut qu'elle parle aux gens, faut que les gens aient envie de la partager. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de partager Des choses qui, euh, moi, potentiellement, la vidéo, elle me parle, elle parle à ma communauté. Je sais pas, souvent. Euh, euh, si on va parler d'un truc un peu régional, les bretons sont les meilleurs j'en sais rien, ça va me parler si je suis breton donc j'ai avoir envie de partager. Il faut trouver un petit peu un angle ou où, euh, où une espèce, on parlait de clash juste avant, euh, alors il faut faire attention, pas des sujets trop polémiques, euh, mais je sais pas, les français sont meilleurs que les américains, moi français, si je suis un peu chauvin, je vais, je vais partager ça, ou, euh, ou quelque chose, même une belle histoire. Euh, c'est euh, les, les formats un petit peu vidéo brute qui qui sont un peu dans ce dans cette logique-là du storytelling, un truc en deux trois minutes avec une portée un peu euh, je sais pas euh, environnementale, euh, de la protection des animaux, des causes un peu un peu sympa. Euh, ça aussi ça peut cartonner. Et en, en, en fonction des périodes, euh, si tu as un combat un peu militant, je, je sais que pendant les élections présidentielles il y avait Ozon causé qui qui cartonnait euh, parce qu'il taclait à mort Macron. Euh, euh, voilà, il faut essayer d'être dans un ton où tu sais qu'à un moment donné, ce que tu dis, ta prise de parole, elle va intéresser une communauté. Il faut être un peu plus segmentant, c'est moins tuto, c'est plus court, et surtout, il faut que la vidéo, elle parle à une communauté suffisamment puissante pour qu'elle soit partagée, parce que si elle parle qu'à toi, euh, bah, la vidéo, elle ne sera pas popularisée sur Facebook. Super. Écoute, euh, plus on avance, plus on rentre dans des techniques avancées, j'aimerais juste rattraper un peu ceux qui… voilà qui ont peut-être okay. 15 ans et qui se lancent ou qui, sont, qui viennent juste d'être entrepreneurs, qui ne sont pas experts, euh, qui ont peut-être peur un peu d'avoir euh, le syndrome de l'imposteur, qui n'ont pas la technique ou le temps de euh, faire des vidéos sur YouTube et une différente sur Facebook. Qu'est-ce que tu leur donnerais euh, comme conseil aux, voilà, aux jeunes entrepreneurs débutants qui ne sont pas encore experts, mais voilà, qui aspirent à l'être euh, pour qu'ils se lancent. Parce que si jamais ils ne se lancent pas et qu'ils sont découragés par ce genre d'interview, euh, oui. malgré les bons conseils, ce serait dommage. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais à eux euh, qui démarrent, à ceux qui démarrent bah, bah, En fait, faut je pense qu'au départ, il faut euh, choisir son réseau social sur lequel on a le, on a le plus de puissance. Euh, ça peut être Facebook, si on a une page Facebook très suivie, on peut aller euh, commencer à publier des petites vidéos dessus. Ça peut être également Instagram, un format qui est assez euh, libre. C'est le, le format story euh, d'Instagram. Alors là, c'est des vidéos plus courtes de 15 secondes, filmées à la verticale. Que tu peux étendre avec IGTV, j'ai vu que tu faisais pas mal de, de vidéos à IGTV euh, Lingen, où là tu as, as un format un peu plus long, ou YouTube, en fait, n'allez pas sur tous les réseaux sociaux au départ. Quand on a fait le livre marketing vidéo, qu'on a, qu a interviewé euh, des créateurs, des entrepreneurs, il y a toujours ce facteur temps, je n'ai pas le temps d'être présent partout. Et il y a aussi un autre facteur, c'est euh, ma communauté, en fonction, euh, je veux dire, de la, de la thématique euh, du, du, du produit ou du service vendu, elle va être plus affine sur tel ou tel sujet. Instagram, ça va bien cartonner sur les thématiques de, de mode, de voyage. Euh, YouTube, c'est pas mal euh, sur tout ce qui est divertissement, euh, high-tech. Facebook, on avait euh, un truc marrant, c'est des cibles un, un peu plus âgées sur Facebook. On avait euh, une personne, euh, agent immobilier, euh, qui elle cartonnait sur Facebook euh, parce qu'elle s'adressait à une cible un peu plus âgée, parce que les gens qui vont acheter des maisons, elles vendent des, des maisons dans la région de Bayonne, bah, c'est plutôt ce, ce public-là. Il faut bien identifier l'endroit le, où on se sent le plus à l'aise, où on a plus ses marques il faut y aller progressivement. Tu peux regarder toutes les chaînes YouTube, page Facebook, compte Instagram, euh, les premiers posts qui ont été faits. Euh, je prends par exemple sur Instagram, il euh, y a Chanty, euh, Chanty Biscuit qui, qui est une chaîne très populaire qui partage des, vid des, alors des vidéos en story, et des photos de biscuits. Aujourd'hui, toutes ces photos de biscuits avec un petit message personnalisé, un peu humoristique, c'est super travaillé. Elle fait ça le week-end avec un super appareil photo. Mais au départ, tu regardes le début, c'est des petites photos sans prétention. Elle n'avait pas encore trouvé son ton. Donc, il faut apprendre avec des moyens, ce qu'on essaie de dire dans le livre marketing vidéo, modestes au départ. Donc, on peut commencer avec son smartphone. On s'entraîne, on recueille des feedbacks de sa communauté. Quand on a une communauté qui démarque et qui n'est pas grosse, c'est génial en fait. Il ne faut pas voir ça comme un handicap parce qu'on a des gens qui sont assez bienveillants et qui vont nous aider à progresser, qui vont nous faire des, plutôt des... C'est notre entourage en général. qui vont faire des, des feedbacks positifs, ils vont le tourner de, de sorte de ne pas te dégoûter. Si, par exemple, tu t as, t as mis la musique trop forte en, en fond sonore, c'est des reproches qu'on m'a fait, eh ben, tu, si quelqu'un te le dit, un deuxième te le dit, ben, tu vas, tu vas l'abaisser. Euh, si tu ne regardes pas, important, l'écran, le, le, euh, enfin, l'objectif de la caméra, et si tu regardes le retour écran, c'est tout ce qu'il ne faut jamais faire, on va te le dire. Si tu as un son dégueulasse, là on a tous les deux, enfin euh, toi c'est un peu mieux que moi, <rire> c'est un micro, euh, casse, c'est très important. Au début, tu ne perçois pas tout ça. donc Il y a une courbe d'expérience et donc il ne faut pas hésiter à, à le faire. L'important, c'est l'habitude, la régularité, parce que en faisant ça, euh, tu, tu gagnes en fait en, en compétences et tout ça, ça te prend moins de temps quand tu sais faire. Et donc, commence avec un format modeste, choisis ton réseau social de prédilection, n'aie pas peur de te tromper, euh, tu n'es pas obligé de faire comme moi des, des montages très travaillés, euh, je sais que toi, tu es plus partisan, euh, Lingen, de faire des choses euh, un peu plus euh, on the go. Euh, et euh, alors, tu donnes moins de chance à ton contenu de, de marché, mais en même temps, ça prend moins de temps. Et de temps en temps, je pense sur tes contenus on the go, il y a des choses qui doivent émerger, cartonner, parce que tu as, as eu un ton juste, un peu authentique. L'authenticité, c'est vachement important quand on publie une vidéo. C'est même parfois plus important qu'un truc trop travaillé euh, où finalement on voit que euh, le discours est totalement surjoué et euh, que le, le mec en face ou la nana en face, ne croit pas en ce qu'elle dit. Ouais. Je trouve que c'est top ce que tu dis, il faut, faut vraiment s'adapter à vous, c'est-à-dire que les conseils que vous pouvez trouver dans le livre, que jean et moi pouvons donner, c'est des conseils un peu génériques, mais après chacun est différent. Moi par exemple, je pourrais faire… Euh, j'ai dans ma tête suffisamment d'idées, de conseils pour faire 10-15 vidéos par semaine et euh, je ne pourrais pas, ce serait trop dur pour moi de me dire, allez Lingen force-toi à faire juste deux vidéos bien montées parce que ce serait contre moi en fait, je, je, je serais frustré de faire ça. Donc, il y a des gens peut-être qui aiment moins faire de la vidéo, et qui aiment faire du montage et qui aiment faire un truc travaillé. Bon toi, tu es un peu entre les deux, tu arrives à faire beaucoup de vidéos et euh, bien montées tu nous raconteras un peu comment tu gères ton temps, mais euh, ça c'est ouais. top. Merci pour tes conseils, on va continuer, reprendre notre route de, de conseils un peu plus avancés, c'est, tu parles dans le livre de vous parler de pages de vente, l'importance de mettre des vidéos dans les pages de vente quand on vend des produits, des formations, du coaching, des produits de, de physiques, de la marchandise. Quelle est l'importance de la vidéo et comment utiliser la vidéo sur ces pages de vente ouais, donc si, si tu vends un service, ce que les gens attendent en fait, c'est que tu humanises ta relation avec eux, donc c'est super important de montrer qu'il y a des gens derrière, c'est des motifs de réassurance, la vidéo. Donc, si tu montres, par exemple, l'équipe qui a, si tu vois un, ser un service de prestation, de création de site web, que, euh, je sais pas, tu montres qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper du référencement naturel, que tu as un développeur et que tout ça, un petit peu, euh, tu montres en musique comment, comment ça se passe chez toi, que finalement, c'est pas quelque chose qui est sous-traité, euh, j'en sais rien, à Madagascar, euh, donc c'est du, du in France, tous des, des éléments qui vont pouvoir différencier. Euh, bah, d'un service de création de site do it yourself où tu montres vraiment c'est le prix en fait que je mets, c'est justifié, c'est des vraies personnes, on facture ça, euh, bah, c'est on va vous donner euh, quelque chose de vrai, euh, vous aurez un résultat, tu montes dans ta vidéo également des exemples de sites que tu as réalisés, la vidéo permet de faire ça en fait, et permet de faire ça... tu euh, parle aussi ça. témoignage vidéo aussi. Ouais ah, tout à fait, témoignage oui. vidéo effectivement, euh, quand tu arrives sur une page de vente, derrière, euh, un peu le doute, moi, je suis prospect, je vois quelque chose, un service, je me dis, ben bah ouais, mais est-ce que ça va marcher Est-ce que euh, je vais y arriver Et donc, forcément, euh, si tu as des, des avis, hein, les avis, on sait que c'est très important dans un processus de recherche d'information en ligne, avant de prendre une décision d'achat. Moi, je le sais à titre euh, personnel, Lingel aussi, euh, c'est quand on vend des, des livres aujourd'hui, euh, euh, c'est un peu dur à faire émerger un livre s'il n'y a pas, un, je sais pas une dizaine d'avis euh, positifs, des, des feedbacks. Donc, avoir des feedbacks, texte, c'est bien, vidéo, c'est mieux, parce que derrière, euh, on sait que c'est la vraie personne euh, qui, est, qui, qui, qui est venue. Donc, il faut, faut bien sûr que ça soit authentique. Donc, quand tu fais les, les interviews euh, vidéo des personnes, soit tu leur demandes de t'envoyer un, un, euh, un petit format Snap euh, au format euh, portrait soit il, il le tournent à, à, à l'horizontale, c'est encore mieux. Euh, mais c'est mieux s'ils le font avec un son de qualité. Donc, tu donnes les, les instructions, même une petite vidéo partagée sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, sur un fil Twitter. Tu peux l'intégrer facilement sur, sur ta page de vente. C'est mieux d'avoir quelque chose comme ça d'un peu authentique. Après, euh, tu peux aussi, si tu as une relation privilégiée avec des clients fidèles, euh, tu, tu, tu, tu improvises un petit studio chez toi, tu, tu les fais passer. Comme ça, tu profites d'avoir une bonne luminosité. Euh, mais dans les interviews, ce qu'il faut faire très attention, quand c'est toi qui as le contrôle, euh, c'est de mettre en confiance les personnes euh, qui, vont, qui vont répondre. Euh, il ne faut pas que ça, ça fasse euh, de acteur studio, il faut que ça soit vraiment vrai. Euh, donc, euh, tout ce qui est élément euh, de, de vécu par rapport à l'expérience avec toi, en tant que client, il bah, faut que ça transcrive. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut préparer un peu le truc en amont. Comme nous, on a fait un petit peu au départ, au démarrage d'une interview, tu ne me lances pas dans le bain, vas-y, euh, démarre. Mmh. tu me dis un peu de quoi on va parler, donc tu donnes quelques éléments, donc tu ne leur dis pas à l'avance, si tu leur dis trop à l'avance, en fait, ils vont préparer, ça va, ça va être fake. Si tu vas un peu cité. tu lui dis, ben bah, voilà, je vais te poser ces questions. Tu leur poses des questions ouvertes. Euh, donc, y a, y a, y a, y a, en fait, il y a deux styles d'interview, hein, si on va sur l'interview. Sur il y a l'interview euh, un peu euh, format brut, tu parles face caméra, qui, qui marche bien sur les réseaux sociaux. Puis, tu as l'interview un peu académique où euh, toi, tu vas te positionner à l'angle opposé de la personne interviewée. La personne interviewée, elle doit être sur le côté gauche, sur le côté droit de ta vidéo. et Elle doit te regarder et ça donne un petit peu l'impression qu'elle est en conversation avec toi. Elle n'est pas en conversation avec le spectateur. Ça, c'est le format un peu YouTube, réseaux sociaux à la brute. Mais elle est plutôt, en, ça c'est plus, du on va dire, du l'interview euh, journalisme militant. Mais elle est plutôt en, en diagonale de toi, en train de, de répondre à tes questions. Et donc là, tu lui poses des questions ouvertes pour que ça soit intéressant parce que, euh, et si tu dis juste, euh, alors, euh, on fait des bons sites web Oui, non, ça n'a pas vraiment de, de, de qualité. Enfin, euh, ça ne va pas être bien perçu à, à l'image. Plutôt, c'est, euh, tu poses une question, en quoi mon site internet euh, est meilleur euh, Est-ce que vous avez bien travaillé Quand vous avez travaillé avec nous, qu'est-ce que vous avez apprécié Et là, la personne, elle va embrayer. Tu leur dis aussi de, de démarrer, euh, c'est des techniques un petit peu journalistiques, de reprendre en fait le, la question au niveau de ta phrase. J'ai apprécié travailler avec vous parce que euh, vous m'avez fait un site très rapidement, euh, euh, top niveau en termes de qualité. J'ai vraiment eu un design original par rapport à tel ou tel site. Et donc, en reprenant la phrase du début, ça te permet, toi, au montage de, de ta petite interview, de ne pas avoir à insérer la question. Donc, ça, ça te fait un format un peu plus dynamique. Quoi. Voilà, quelques, quelques tips. Waouh, wow. c'est top. Euh, bah, écoute, on, on pourrait prolonger d'une heure cette, cette interview, Tu aurait toujours des choses à nous dire, de toute façon vous allez lire hein, si vous voulez aller plus loin. Euh, tu termines le livre là, euh, par une bonne surprise, moi j'étais surpris de voir ça, mais en même temps c'est un thème très très important, c'est le marketing d'influence. Pourquoi Alors, qu'est-ce que le marketing d'influence Pourquoi tu nous parles de marketing d'influence Et euh, comment faire du marketing d'influence quand on est un petit entrepreneur alors, on a parlé de ça parce que aujourd'hui, euh, pour créer un programme sur YouTube, Facebook, Instagram, il faut avoir euh, une relation privilégiée avec sa communauté. Les entrepreneurs, les marques, etc. Euh, souvent, elles ont un discours. Euh, Nous, on les encourage à avoir un discours un peu vrai, mais elles sont un petit peu, euh, elles ont un peu de retard par rapport à des influenceurs. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas créé cette authenticité. Donc, euh, euh, on se dit parfois, si j'ai besoin de communiquer vite, efficacement, rapidement auprès de ma cible, il vaut mieux aller voir les personnes qui ont déjà créé ce lien. Donc, on sait que euh, sur telle ou telle thématique, il y a des gens qui sont euh, bons parce qu'ils euh, ont développé du contenu spécifique euh, autour de, de leur thématique, que ce soit la mode, la beauté, que ce soit les voyages, que ce soit la high-tech, etc. On sait euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram, qu'il y a des gens qu qui prennent la parole sur ces sujets-là. Et quand ça vient euh, d'un influenceur qui a un programme, bah, tout de suite, il va avoir quelque chose de, de, de plus authentique. Donc, c'est comme si tu, toi, en tant que marque, tu allais le voir, tu essaies de le convaincre de parler de ton produit. Alors, euh, nous, on explique les règles du jeu. Parce que euh, souvent, les marques, elles n'imaginent pas, la... elles, elles pas que le travail il euh, y a derrière euh, à créer euh, une vidéo, que ça peut prendre 4-5 heures de montage, euh, qu'il y a le... tout le test en amont, etc. Et que ces influenceurs, finalement, ils se font ça à temps plein, ils en vivent. Et donc, il faut bien qu'ils trouvent un, un modèle économique. On, on en parle un peu, euh... alors c'était plus dans YouTubeur que je parlais des modèles économiques de YouTube. Dans Marketing Vidéo, on va plus... Euh... Voir euh, qu'est-ce qu'il faut, euh, euh, qu combien qu on va payer plutôt un, un influenceur. Euh, en fait, ce n'est pas déconnant de payer un influenceur quand on regarde ce que coûte la publicité sur euh, Facebook, YouTube, euh, finalement, par rapport à l'audience que lui va te permettre de couvrir. Un influenceur. Qui a un je un, je un exemple, juste pour illustrer, pour que tout le monde comprenne bien, euh, une campagne de marketing d'influence, peut-être. Ça consisterait en quoi Alors, une ben, campagne marketing d'influence, euh, c'est. Euh, tu vas avoir le, le produit, tu vas le faire tester par par ton influenceur et donc dans la il faut estimer combien de, de vues tu vas, tu vas faire auprès de cet influenceur. Donc tu n'achètes pas seulement, il faut payer la production de la vidéo. tu vois. Imagine, je ne sais pas, admettons que ça lui prenne une demi-journée, euh, 500, euh, 500 euros à la journée. On fait, un, on fait un petit peu ça dans le livre, on explicite un peu tous les postes de dépenses. Légitimement, tu peux au moins le payer 300 euros pour la production de sa vidéo. Après, derrière, il a une grosse communauté, donc imagine, sa vidéo, elle est vue 100 000 fois. Euh, on sait que euh, dans la vidéo, euh, tu peux payer euh, 10 euros euh, jusqu'à 10 euros les 1000 vues, entre 5 et 10 euros les 1000 vues, donc bah, c'est aussi légitime, si je fais le calcul, alors je, je m'y perds un peu, ça ferait à peu près, euh, ça peut être jusqu'à 500 euros euh, pour valoriser cette audience si tu faisais de la publicité, par exemple. Donc, ce n'est pas déconnant euh, peut-être de lui donner un peu moins, j'en sais rien, tu trouves un équilibre. Mais finalement, tu vas le payer, tu, ça, ça va, ça va te coûter moins cher qu'une campagne de vidéos sponsorisées sur YouTube. Sur YouTube, c'est plus cher que sur Facebook. Et derrière, en plus, tu auras un truc, c'est que la vidéo, elle parlera que de ça auprès d'une communauté engagée. Alors qu'en général, les vidéos sur YouTube, ça va être juste les 30 premières secondes de la vidéo. Les gens peuvent skipper. Sur Facebook, c'est pareil. Ça apparaît dans ton, dans ton flux, mais ça garantit en rien que tu regardes la vidéo jusqu'au bout. Là, a priori, tu t'adresses à une communauté qui est déjà engagée. L'impact euh, euh, monétaire est, est intéressant. Il faut, il faut payer à, à, à, au juste prix l'influenceur. Il faut payer parce qu'il euh, il fera un travail de, de, de meilleure qualité et que, euh, parce que c'est son modèle économique. Donc, euh, il ne faut pas imaginer qu'on a le produit le meilleur euh, qui soit euh, et que euh, les gens vont faire ça bénévolement, que c'est fait de façon amateur, que les youtubeurs ils travaillent dans leur chambre, euh, qu'ils font ça, je sais pas, après l'école ou après le travail, euh, et que ça leur prend cinq minutes, quoi. Donc, faut payer parce que c'est un vrai travail. Euh, ensuite, ce qu'on dit dans le livre aussi, c'est qu'il faut pas, on parlait de petits entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, il y a une tendance vers la micro-influence. Euh, C'est-à-dire qu'il vaut mieux aller adresser des gens qui ont, euh, je sais pas, moins de 10 000 abonnés. Euh, mais qui sont euh, qui font je sais pas, 10 000, euh, entre 2 000 et 10 000 vues sur une vidéo mais qui sont très spécifiques sur ton sujet euh, essayons de prendre un sujet, on va parler de, de site internet un site internet à vendre je sais pas, tu as quelqu'un qui s'est spécialisé pour décrire un peu euh, toutes les plateformes de blog, etc euh, il fait, euh, je sais pas, 2 000 vues par vidéo euh, celui-là potentiellement euh, il, va, il va couvrir moins de monde mais il va vendre plus, il va avoir un taux de conversion élevé parce qu'il s'adresse déjà à une population engagée sur ce sujet-là donc, il faudra pas hésiter, même s'il fait moins d'audience, euh, à le payer euh, peut-être un peu plus cher, j'allais dire, proportionnellement à son audience. Euh, parce que derrière, tu vas avoir plus de résultats que si tu t'adresses... Euh, je sais plus, il y, a, il y, a, il y avait une Instagrammeuse, je crois, qui s'était amusée à faire ses propres t-shirts, euh, qui avait une grosse communauté. Et même son propre t-shirt, elle en avait vendu qu'une vingtaine. Je crois qu'elle avait au moins plus de 100 000 abonnés. Donc, euh, parce que c'était pas du tout dans, le, dans, dans son propos habituel. Quoi. Donc, les micro-influenceurs, l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher que les, les, les grands vidéastes, les grands youtubeurs, donc c'est accessible à des petits entrepreneurs. Et il y a aussi un effet euh, comment, sur le long terme qui est, qui est vertueux, c'est-à-dire que toi, si tu lui fais confiance au départ, si tu, un peu si tu analyses que sa, sa chaîne, elle, elle, va, elle va monter euh, dans le temps, bah plus tard, peut-être si tu reviens et que c'est devenu un grand youtubeur, bah il va te proposer les mêmes tarifs qu'il t'avait proposé ou pas, pas trop cher, Enfin, il va, il va faire un geste parce qu'il se souviendra que tu l'auras soutenu quand il était dans son ascension. Ouais, c'est génial, c'est génial, alors après vraiment pour les entrepreneurs qui débutent avec un plus petit budget, euh, offrir un cadeau aussi c'est pas mal, par exemple euh, bah, je crois que toi tu le fais aussi, hein. euh, ouais. moi j'ai déjà offert mon livre à des euh, instagrammeurs, des instagrammeuses euh, bon, forcément c'est des petites audiences mais c'est quand même très sympa et eux organisent des jeux concours par exemple pour l'offrir à leur communauté ça donne une visibilité les gens qui participent gagnent un livre eux ça leur donne euh, un prétexte pour offrir quelque chose au final tout le monde est gagnant mais effectivement si euh, voilà mettre 500 euros c'est euh, trop flippant commencer petit et monter petit à petit quoi c'est oui, c'est une, une très bonne idée, ouais. on a eu pas mal de témoignages comme ça. Il euh, y a un site e-commerce, La Petite Épicerie, qui a contacté plein d'influenceuses pour vendre euh, du, son, le, enfin, toute la préparation qui permet de faire du slime. Le slime, c'est un truc hyper populaire sur YouTube auprès de la jeune génération. On a fêté euh, récemment l'anniversaire de, de, de ma fille de 8 ans. Il y a une nana qui est venue pour faire des démos un peu de chimie, de science. Elle leur a fait faire du slime, ils étaient tous ravis euh, les petits-enfants. Donc, la, la petite épicerie, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a envoyé ses kits de slime à, bah, à, des, à des influenceuses un peu, un peu jeunes, hein, des, des ados, etc. Euh, bien sûr, cette population-là, tu ne peux pas la rémunérer avec de, de l'argent. Déjà, ce n'est pas possible parce qu'elles euh, ne sont, elles sont pas déclarées, etc. Donc, elle offre les kits. Spontanément, euh, elles font les petites démos et puis elles citent euh, le site la petite épicerie à la fin. Donc, il y a le tuto, ça, c'est pas mal. Tu fais le tuto pour expliquer comment tu fais le truc. Et puis, à la fin, tu dis, vous voulez faire pareil à la maison eh ben c'est simple, il y a le kit de slime, prêt à l'emploi, tu qu'à l'ouvrir, hop. Là, en termes de conversion, ça, elle me disait que ça avait quand même pas mal cartonné. Donc, excellent truc à LinkedIn, effectivement. Donner. Euh, par contre, là, tu as moins de maîtrise. Tu ne peux pas exiger quand tu donnes un produit que la personne fasse la chose. Tu peux pas exiger le timing, mais donc donner à plusieurs personnes et sur le lot, il y a des gens pour qui ça va plaire et donc quand, quand ils feront la vidéo, en général si le produit leur a plu, c'est que comme ils sont pas rémunérés, ils vont en parler euh, de façon euh, comment dire euh, généreuse. Euh, donc il y aura un peu de déperdition mais euh, globalement en termes de budget, ça va coûter beaucoup moins cher. Quoi. Ouais. Top, top, Écoute, merci, euh, janvier. On a couvert euh, beaucoup, beaucoup de sujets. Euh, du coup, j'aimerais euh, m'intéresser un peu plus à, euh, aux coulisses. Comment tu fais pour euh, faire toutes ces vidéos le soir et le week-end? Comment tu trouves tes idées? Comment tu t'organises au niveau temps? Euh, Dis-nous un peu à quoi ressemble ton, ton side hustle, ton, euh, ton, ton job partiel que, que tu occupes à côté de ton job normal? Ouais, donc c'est le temps consacré à, à mes vidéos, à mes livres. Comme je disais en introduction, c'est plutôt le week-end, donc c'est bien à côté de, de mon boulot. Et donc, euh, j'essaie ouais, d'avoir cette organisation, cette habitude, ce qui me permet de faire les choses plus rapidement. Et je le fais, en fait, souvent, ce dont je parle en vidéo, plutôt sur l'informatique, c'est lié un petit peu à mes problématiques du quotidien. Donc, la productivité, en fait, je la gagne parce que je vais parler d'un sujet qui, moi, m'intéresse. Ma dernière vidéo, par exemple, sujet qui nous parle bien, c'est euh publier un livre sur euh, Amazon, donc euh, en auto-édition, livre papier e-book. Eu, euh, là, c'était l'occasion de faire un petit coup de pouce à, à un collègue blogueur qui a sorti un bouquin sur euh, un roman un peu euh, intrigue informatique. Donc, je me suis dit, tiens, euh, ça peut potentiellement intéresser d'autres personnes à faire comme lui, il l'a fait. Moi, je l'ai fait. Ça m'a permis aussi, à titre personnel, de voir comment la plateforme a évolué. Avant, par le passé, par exemple, il fallait passer par Create space Depuis un an, c'est plus possible. J'ai pu apprendre ça dans, dans la vidéo. Donc, j'essaie toujours de faire des sujets qui vont moi me faire progresser, euh, soit dans ma sphère professionnelle, soit euh, à titre perso sur mes effectivement sur mes activités euh, complémentaires, et, et de partager ça. Comme ça, en fait, j'optimise le temps. Donc, en, donc ça, ça va me prendre, euh, ça me prend un peu plus de temps parce que je, je dois essayer d'avoir un format pédagogique qui explique aux gens comment faire. Euh, donc, forcément, moi, j'ai fait la manip, euh, je la montre pas telle qu'elle, il faut que je la, je la décompose, que j'essaye d'utiliser des mots simples. Il faut que j'essaye aussi d'écrire ce que je vais dire pour pas que ça part dans tous les sens, structure un peu euh, la chose. Donc, en termes d'organisation, en général, ce que je fais, c'est que la semaine, je pense un peu à mon sujet de vidéo. Euh, comme ça, on dit la nuit porte conseil. Un jour, j'avais une idée, l'autre jour, je la, je la challenge, je la transforme. Je me dis non, non, si je la bois comme ça, ils vont rien comprendre. Le samedi, euh, donc le week-end, le soir, j'écris mon petit script. Le samedi, je tourne ma vidéo... Euh, en général, j'ai me... euh, aussi ma vie de famille, je le fais euh, quand mon fils par exemple part au taekwondo, euh, ma femme euh, l'emmène, J'ai une heure je sais que je vais avoir l'appartement tranquille, qu'il n'y aura pas de bruit. Parce qu'il faut aussi concilier ça avec les, les bruits dans la maison quand tu as des enfants. Alors je repasse le, le reste de la journée avec euh, ma petite famille, et puis le soir quand tout le monde va se coucher euh, vers 22h, euh, bah, je fais le montage qui peut me prendre 4 5 heures, et la vidéo est publiée ouais. le lendemain matin à 10h le dimanche. Et le dimanche, c'est pas trop mal comme créneau parce que en fait, euh, quand on consomme des vidéos, c'est plutôt le week-end sur notre temps libre. Et ça me permet, moi, quand il y a des commentaires, de réagir. Avant, dans le passé, j'avais fait l'erreur de publier ça le lundi. Donc, j'étais au boulot et je pouvais difficilement répondre aux commentaires. Et puis, en plus, les gens étaient eux-mêmes au boulot, donc ils euh, pouvaient pas trop réagir. Donc, j'ai adapté euh, à la fois, moi, à mon organisation. La productivité, je la gagne en traitant des sujets euh, qui, me, qui me plaisent. Et, euh, et j'ai adapté également par rapport à, à mon audience, quand est-ce qu'elle a du temps de cerveau entre guillemets disponible. <rire> c'est génial. Euh, pour terminer, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ton business model à toi, ton, ton fonctionnement qui est d'avoir un job à plein temps, à côté de générer des revenus Alors voilà, bon, ouais. je, on ne va pas forcément parler de combien tu gagnes, mais ça te permet aussi de gagner de l'argent. Est-ce euh, que c'est quelque chose que tu recommandes aux gens C'est quoi ton retour d'expérience euh, à toi oui, c'est bien de monétiser ce qu'on fait euh, en ligne parce que euh, ça, donne de, comment, ça donne de la valeur à, à ce qu'on fait, à, à, à nos travaux. Alors moi, je le fais de façon euh, assez souple. C'est-à-dire que le, mon principal business model aujourd'hui, c'est la publicité. Euh, donc, dans le passé, j'avais un, un blog qui cartonnait. Euh, je faisais plus de 4000 euros de revenus AdSense par mois sur ce blog-là. C'était à la belle époque avant qu'il Panda, donc algorithme de, de Google euh, qui, a, euh, qui a pénalisé... Euh, euh, un certain nombre de contenus, dont le mien, voilà. Euh, donc j'ai dû m'adapter à ce moment-là. donc J'ai réfléchi en me disant comment je peux essayer d'être moins dépendant de tout ça. Donc j'ai été sur euh, la sphère YouTube où pareil, c'est une modélisation publicitaire. Sur YouTube, je gagne à peu près 400 euros par mois de publicité. Sur mon blog, ah ouais. je ne gagne, gagne plus 4000 euros par mois, mais je gagne à peu près 400 euros aussi. Donc 400 plus 400, ça fait 800 euros. Et globalement, euh, avec mes livres en auto-édition, je dois gagner à peu près une centaine d'euros. Et avec mes livres vendus chez Roll, à peu près 300 euros par mois. Alors, on ne les touche pas malheureusement tout de suite, les revenus. <rire> faut attendre un an. Donc, euh, mais ça fait, euh, ça fait un tout petit peu moins d'un SMIC. Euh, C'est nettement moins que ce que j'avais dans le passé, mais ça me, ça me met moins de pression, si tu veux. Euh, avant, un peu, euh, je me mettais vachement de pression sur mon blog, vu les revenus que ça générait. Mais ça me met moins de pression, mais ça valorise mon travail. C'est-à-dire que je me dis, finalement, le temps que je passe sur ces passions-là, qui m'intéressent, je ne le fais pas pour l'argent. Bah mine de rien, ça rapporte un peu, un peu de sous. Euh, donc, comme de temps en temps, c'est un sacrifice par rapport à ma vie de famille, j'essaye de transformer ça en avantage. Bah, regardez, on a, on a eu 1200 euros par mois, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va se faire un petit restaurant, on va se faire un petit voyage sympa. J'essaie d'en faire profiter un peu tout le monde. Voilà. Waouh, c'est génial, c'est super inspirant. Et d'ailleurs, c'est un modèle que je recommande. Hein. Tout le monde n'a pas le luxe, par exemple, pour ceux qui veulent être entrepreneur à temps plein. Toi, ce n'est pas ton désir, en tout cas, c'est ce que... mmh. Euh, pour ceux qui veulent un jour être entrepreneur à temps plein, bah, tout le monde n'a pas le luxe de toucher deux ans d'allocation chômage et de se lancer à fond. Bah, commencez le soir, à le week-end, euh, et puis voilà, générer des revenus. Vous faites quelque chose qui vous passionne, comme. Euh, euh, janvier. Et puis moi, je pense que le modèle que toi, tu as adopté en euh, janvier, va être de plus en plus euh, fréquent parce que euh, bah, c'est rare un job où euh, tout ce qu'on fait est épanouissant, donc on a envie d'utiliser sa créativité en dehors. Et puis, euh, bah, être entrepreneur à temps plein, ça a aussi euh, pas mal d'inconvénients. Donc, euh, c'est aussi un, un bon modèle. Merci d'avoir partagé ça. Euh, pour terminer, est-ce que tu as un mot à, à nous partager aussi bien sur la vidéo, sur l'entrepreneuriat, sur ce que tu veux Un mot pour terminer Ouais, authentique, soyez authentique, soyez vrai, c'est ça qui, qui fonctionne. Et allez, on en rajoute un passionné, la passion et l'authenticité, c'est le facteur clé de succès euh, sur, sur la production de contenu en ligne et donc sur la production de, de vidéos. Super, merci beaucoup Jean -Vier. Allez vous procurer en urgence marketing vidéo donc de Jean-Baptiste Vier et de Max Maximus aux éditions et Roll, un super livre qui passe en revue euh, voilà 95% de tout ce que vous avez besoin de savoir sur euh, le marketing vidéo. Euh, merci jean euh, janvier pour ton temps, euh, c'était top pour tes conseils, pour la passion que tu dégages et pour ce que tu apportes sur le web hein, à travers tout ton contenu. Euh, C'est énorme l'influence que tu as et euh, bah, bonne continuation à toi. Hâte de voir, de continuer à voir ton contenu et à très bientôt. Merci beaucoup Lingen. merci à tous.